Ah waouh! Il s'est passé tellement de choses En moins de secondes. secondes Il s'est passé tellement de choses okay. Yeah ah si, gros méchant, gros méchant. Avec... Euh... Qu'est-ce que j'ai fait toi C'est bien. Allez, de ça à deux. Faut bien, prenez-y du plaisir. Je sais toujours pas qui c'est. Hein. Mais non, non, non, non, non, non Ok, tellement loin. Je vais me prendre un hit. Ah non Je plaisante Je plaisante Je plaisantais Yes. On va continuer le travail. Caché. Ouais par une. Franchement, ça s'est plutôt bien passé. C'est où tu as eu des points aider en sacrifiant ta pote. Je ne l'ai pas sacrifié. J'ai eu euh, des points pour l'avoir laissé s'interposer pour l'esprit d'équipe. Ce qui est incroyable dans une team... dans un teamplay, c'est très peu... voilà. enfin très... J'ai accepté sa présence. J'ai... Tolérance, c'est important. On va se prendre un hit, lui, hein. Je m'en ok. Madame. il oh, est trop tard. Non, pourquoi tu... Oh Excusez-moi, cette partie est vraiment trop magnifique, il se passe trop de choses Il se passe trop de belles choses L Esprit d'équipe, vous avez vu, vous avez vu, il se passe trop de belles choses, là Peut-être même qu'on aura 3 trois... Oh, la pauvre Spirit. Voilà, esprit d'équipe, mon gars. Ah, attention, là, je vais mourir. Ouais, C'est beau ce qui s'est passé. C'est beau. Les oreilles, impossible. Le compresseur n'est pas d'accord. C'est beau ce qui s'est passé. C'est incroyablement beau. Je lui fais gagner du temps et tout. Il y a quelqu'un d'autre qui est en chase. Il semble c'est la deuxième Ikea. Hein. Ça c'est elle. Oh non Non non non Je vais vers elle. Voilà. Un chapeau. <rire> Et madame Oh vous vu, ce speed ouais, sais quoi, je te pense Le speed qu'elle a eu, et ça, c'était principalement dû à quoi Principalement dû au... Euh, à l'accessoire d'Halloween. Par contre, là, elle passe du côté obscur. Elle a passé, euh, est passée directement du côté obscur. Bah, sais quoi hein Je ferme, mais... Euh... Elle est passée du côté obscur. me faire gaffe pas me faire coulètre. Oh j'ai vu la... la vitesse ok elle est en train de, de, de tout contre contre chemc là Viens, viens, viens, viens. Viens, viens, bien bien bien bien bien bien bien Faut bien faut forêt, forêt, forêt, forêt, forêt. Parce que sinon, elle est en train de tout contre Kems en mode... Euh, elle rattrape tout le game. Le côté obscur, c'est quoi C'est quand un tueur décide de camper ou de tunnel, c'est-à-dire de faire un focus sur une personne affaiblie. Ce qui lui garantit plus de succès dans la partie. Parce qu'elle s'en prend en plus faible. Donc, c'est jouer un peu sur le fair-play avec une certaine absence de fair-play. C'est gérable, c'est jouable. C'est euh, profitable pour le tueur mais c'est pas forcément euh, bon pour euh, à dire le, la qualité du jeu quoi. En face mais comment c'est un shonen en face hein, c'est un shonen <much> Na Palette <much> Oh Na <rire> <much> na Non Elle a tombé On a dû faire tomber la palette dans, la, dans les fesses. C'est rien que je... Je vais la tirer, T'es hein. Je suis désolé. Non Non Non Non, non, non, non. Oh Mais... Mais... Mais t'es sérieux T'es sérieux, Dwight T'as pourri tout le groove là À cause de toi Allez, j'éloigne, j'éloigne pour que... Vas-y. Pour que toi, tu l'aides. sans Voilà, Voilà, ça c'est OK. Faut faire le dernier moteur, là. Ça va pas suffire. Est-ce qu'elle va venir par là Aucune idée. Hein. Allez, sur les autres. ça se trouve, le, le move de, de Dwight nous aura tous condamnés. Elle est là. Ça va rien de rester là. Tu sais quoi, je viens. Un, deux, dernier moteur est là, t'inquiète. Fini le moteur, fini le moteur, fini le moteur ta ta da da da da da da Viens, viens, viens, viens, viens sérieux T'es sérieux, là Il y a un moteur. Moteur en face Moteur en face Il faut le faire Oui C'est un trimoteur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Non. Oui Elle est trop loin. On a le temps Sachant... Ah oh non, elle a l'accessoire de... Elle a Chili Barbecue, donc elle sait où est-ce qu'on est. Et elle a l'accessoire... Du fléau. Et peut-être même qu'il y a Noël. na hein. ouais, Voilà Noël, ouais, là, Noël, Vas-y, fais-y. je la tire. Noël. Non, pas Noël. Oh, ok. <rire> boin boin bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon. Aïe aïe aïe aïe non aïe aïe je vais pas avoir le temps bon je suis perdu j'ai pas de soucis avec ça j'ai aucun souci avec ça ils vont ouvrir la porte elle est là bas j'ai aucun souci avec ça ils sont ok il y a pas de Oh non non non Côté obscur, c'est ça, c'est camper, c'est rester là. Vous êtes trois, vous pouvez, vous pouvez, les gars. Ça, c'est le côté obscur, c'est le côté obscur, c'est elle qui campe, qui fait ce camp, qui reste à côté, qui veut pas, qui veut son kill. Elle m'a accroché pour la première fois. Non, non, non, fais pas ça, t'enfuis pas. Viens, oui. Vous êtes trois en bonne santé. Il y en a un qui me décroche, un qui bloque. Ouais, oui, oui. Non. Na na na na na na na na Ok, venir sur moi ou pas. Hein? On va le ramasser ou pas hein? Je ne sais pas. Hein? Oh le pauvre, s'il meurt comme ça, le pauvre, tellement triste. J'ai pas auto soin en plus. J'ai pas de quoi me soigner. J'ai rien. Ouais. Budwarden Je suis prêt à prendre le risque. Aucun souci. Quelle tristesse. Tellement triste. bon time. Eh, il m'a sauvé la vie. Dwight m'a sauvé la vie. Et pourtant, il avait des vêtements trop grands. Il faut qu'on aille sauver la Je sais où est-ce qu'elle est. -ce qu elle est. Oh. Beau sacrifice. Oui. Viens, on va l'aider. Non, non, non, non, non, non C'est tellement triste pour toi. Être.